L'Union européenne vous fait de grandes promesses écologiques et sociales, mais continue de supporter des accords de libre-échange destructeurs et de mener une politique agricole commune alarmante. Ces accords tuent. Ils tuent le climat, la biodiversité, l'environnement, mais aussi les petits et moyens producteurs qui soutiennent une agriculture régénérative, comme Maria, Simon, Gora ou Fatou en Europe et à travers le monde. Tous contraints d'abandonner leurs bottes par la faillite le surendettement, la misère ou le suicide. Réveillez-vous Les bottes des agricultrices et des agriculteurs se sont réveillées et marchent vers Bruxelles pour réclamer justice pour la génération future. Les agriculteurs et les citoyens en ont plein les bottes de cette Europe à la botte des lobbies. Réclamons que l'Europe reste droite dans ses bottes, qu'elle respecte ses grandes promesses sociales et écologiques. Porte, Refusons tous ces accords de libre-échange qui menacent notre avenir des deux côtés de l'Atlantique. Exigeons une politique agricole commune qui soutienne nos agriculteurs et valorise une agriculture écologique et régénérative. Le rêve d'en finir avec ces politiques dépassées qui étouffent nos paysans et notre planète.